Voilà. Donc, l'enregistrement est maintenant commencé. Euh, alors, nous avons autour de la table deux autres intervenants. Euh, donc, je citais euh, Arawa. Euh, Philippe, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta structure Oui, très bien. Merci, Fabien. Donc, pour ma part, Philippe Emel... J'ai un parcours un peu polyvalent euh, dans le public, dans le privé, les deux en société de service aussi, avec différents types de, de missions de développeurs il y a très longtemps, chef de projet, puis DSI d'université aussi euh, il, y a, il, y a, il y a quatre ans en fait. Euh, à part ça, donc je baigne dans le libre depuis 2003 surtout, on va dire, où j'avais participé à la première une euh, première création de société de services orientée aux collaborations open source. Et il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, euh, j'ai créé la société Arawa, qui est spécialisée en collaboration euh, open source, encore une fois, surtout euh, tout ce qui concerne collaboration documentaire et communication euh, interpersonnelle. Euh, donc tout ce qui est... Euh, euh, création de documents, coédition de documents, euh, partage de documents d'une part, donc avec des outils tels que Nextcloud, LibreOffice, uh, Collabor Online, eOffice, et puis tout ce qui est aussi euh, messagerie instantanée d'entreprise et, euh, et visioconférence naturellement avec des outils tels que euh, Mattermost ou des outils XMPP et puis du Big Blue Button, du Jitsi, du Nextcloud Talk également, et donc euh, voilà, on fait du, du conseil, de l'intégration, de l'hébergement. Euh, de l'accompagnement des utilisateurs également. En Merci. deux mots. Et ensuite, nous avons notre intervenant, c'est le réseau Renater, qui est représenté ici par Marc. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Renater aussi Oui. Alors, euh, pour me présenter, moi, je suis, euh, je suis, je viens surtout du, du, du, du terrain universitaire. Hein. Je, je suis dans les universités depuis 2001. Euh, avec quelques passages dans des SS2I, euh, de, dans des SS2Z, dans des structures euh, des sociétés de, de services en logiciel libre. Euh, et, euh, et voilà, je suis libriste depuis, euh, depuis, euh, depuis le millénaire dernier, avec le, des collaborations avec plusieurs associations. Euh, je suis euh, entre autres euh, président du NUG local, euh, j'ai euh, des, des activités aussi euh, au niveau de la communauté euh, PERL, la le langage de programmation. Et, euh, et voilà, et je suis depuis trois ans maintenant le floss évangéliste de Renater. Il y a vraiment eu euh, de la part de, de Renater une volonté de, de, de, de dynamiser euh, euh, les. Euh, la com les communautés autour du logiciel libre euh, et, euh, et donc du coup on a on a vraiment du temps dédié pour ça et c'est euh, une vraie chance de pouvoir travailler au GIP euh, euh, à Renater. Donc Renater, donc le GIP Renater, donc Groupement d'intérêt public. Euh, grosso modo on a été fondé en 2000 a été fondé en 2000 en 1993 bon pour, inter ouais, pour interconnecter euh, les euh, les réseaux euh, les réseaux de recherche existants. Et donc du coup on est, euh, pour le dire rapidement, on est le fournisseur d'accès internet des universités euh, et des labos de recherche français. Euh, C'est ce qu'on appelle un NREN, donc National Research and Education Network. En fait chaque pays, euh, enfin peut-être pas chaque pays, mais en tout cas euh, les pays, beaucoup de pays d'Europe en ont un. Et il euh, y a une, une structure supranationale qui s'appelle Géant euh, au niveau européen, qui fédère tout ça. Donc euh, en plus des, des activités d'exploitation de, de, de, de, de, de, de, de réseau et de développement du réseau, on a aussi maintenant des activités de service euh, dont notamment euh, les, la, la maintenance de, de, euh, et l'édition de logiciels comme Sympa. On a Evento qui est un logiciel qui est déjà libre, dont on ne fait pas trop la publicité pour le moment. Voilà, on a, on a un portefeuille de logiciels libres qu'on maintient. Euh, et qui sont euh, disponibles, euh, voilà, euh, à, à ouverts à la contribution aussi, <rire> pour euh, ceux qui auraient envie de mettre oui, les, les mains en <rire> Voilà. La contribution de le logiciel libre, c'est important. Euh, oui. Tant que j'y passe, euh, je dis à l'assistance que ben, vous pouvez euh, poser des questions au fil de l'eau. Il faut juste essayer de se discipliner un petit peu, parce que si tout le monde parle en même temps, ça va être compliqué de vous entendre, mais en général, on y arrive à peu près. Et puis, je vois que le, le confinement a fait son office, parce que beaucoup de gens ont coupé leur micro ou sont en écoute seulement. Donc, il y, y a une habitude des outils qui est prise déjà. Euh, bien, eh bien. Euh, nous allons euh, bien. commencer. Oui, je peux juste rajouter quelque chose que j'ai oublié de dire. Euh, me concernant, en fait... Je... Et quand même, vis-à-vis -vis de la DuLac, c'est important. Donc, je suis aussi président de la Mouette, l'association euh, francophone de promotion de la bureautique libre et des formats ouverts euh, bureautiques. Euh, à ce titre, euh, la Mouette, enfin, à ce titre, euh, la Mouette est membre de la DuLac. Bon, voilà. Je suis aussi membre de la Document Foundation, par ailleurs, est qui est que... le, la fondation qui pilote le projet LibreOffice. Voilà. Merci d'avoir corrigé cet euh, oubli. Hmm. Alors, euh, au sommaire, je vais commencer par euh, faire une présentation et puis euh, ensuite je passerai euh, la parole à, à Renater et à Rawa et je reprendrai la main ensuite sur la fin. Euh, alors, la genèse de cette présentation, euh, elle est liée euh, à, à l'interdiction de déplacement qui a été posée le 17 mars 2020, pour ceux que vous savez. Euh, en fait, nous, euh, nous avions déjà une démarche télétravail depuis euh, 2016, euh, et on avait déjà euh, euh, réfléchi sur le sujet, donc quand euh, le 17 mars est arrivé, on n'en pas complètement dépourvu, parce que, semblant de rien, le télétravail, c'est une démarche qui est longue, et qui, qui s'axe principalement sur trois points, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un, définir des outils, définir comment les outils doivent interagir et puis euh, définir comment les hommes et les femmes doivent intervenir avec les, les outils. Et ce troisième point est très important. Et quatre ans après, donc en 2020, euh, on peut accéder à l'ensemble de nos outils de travail à distance euh, via le réseau, euh, ce qui n'était pas le cas en 2016. Euh, on a une réunion téléphonique, enfin euh, une salle de réunion téléphonique quand on veut se réunir à plusieurs qui date de bien avant 2016. Et euh, on faisait déjà une journée de télétravail euh, par semaine. Euh, voilà. Et donc, quand est arrivé le 17 mars, euh, le seul problème qu'on a eu, c'était la gestion du téléphone, euh, de l'accueil. Mais ça, euh, le téléphone, c'est très bien, router les, les messages. Donc, euh, on s'est dit, mais euh, pour euh, continuer à, tra à travailler euh, en bonne euh, intelligence et de façon efficace, euh, qu'est-ce qui nous manque comme outil eh bien euh, en fait euh, on s'est dit qu'il fallait de la visioconférence pour pouvoir euh, garder cet aspect convivial et le partage d'écran aussi pour pouvoir euh, dans certaines situations euh, échanger des informations efficacement euh, évidemment un logiciel libre puisque le logiciel libre c'est l'ADN de l'association donc euh, on a commencé nos tests euh, on a commencé euh, par Nextcloud Talk euh, au 30 mars, on a fait nos premiers essais de visio. Euh, et en fait, euh, pourquoi Nextcloud Talk, on a commencé Parce que on avait des réflexions en cours sur euh, mettre à disposition un service basé sur Nextcloud à nos adhérents. C'est toujours une réflexion qui est en cours. Et comme Nextcloud fournit une brique de visioconférence qui s'appelle Talk, on l'a testé de suite, puisqu'il y avait déjà un module pupette dans les cartons. Donc euh, déploiement rapide, euh, alors le, le, le, il a fallu faire un peu de travail de nettoyage parce que c'était un module que j'avais prévu euh, pour des usages personnels. Il a fallu euh, le mettre dans l'espace de nom delà du lac, de faire un peu de nettoyage de code pour qu'il soit présentable. Et euh, on a déployé, bon, on, on a fait nos premiers tests et ils se sont aperçus que 5 euh, ça passait, mais plus que 5 c'était compliqué. Donc euh, la réunion du lundi, euh, retour à la salle de conf, euh, et euh, on a euh, du coup fait euh, d'autres tests ensuite euh, avec Jitsi. L'objectif c'était d'être opérationnel au plus vite avec pouvoir avoir dix caméras vidéo activées pour faire notre réunion du lundi euh, de façon euh, plus conviviale que euh, à la conf téléphonique. Euh, et éventuellement pouvoir partager un document pendant la réunion d'équipe. Euh, et là, donc au 6 avril, on a pu le faire avec euh, Jitsi. Mais à ce moment-là, il y, y a trois questions qui sont apparues. C'est euh, la première, pourquoi 5 et pas plus Donc il euh, y a un loup là, se, je me suis dit, il faut, faut gratter. Il faut comprendre dans quel contexte on se trouve pour comprendre pourquoi 5 Ensuite, euh, là, on passe du temps y avoir moyen d'aider nos adhérents pour éviter qu'ils en perdent eux aussi, du temps qu'on a perdu nous, qu'on a consommé en tout cas. Et ensuite, il y avait une dernière interrogation, c'était le long terme. Comment on va pouvoir nous s'organiser à l'adulacte pour nos événements et éventuellement nos déplacements qui sont nombreux. Je pense notamment à Pascal qui se déplace beaucoup chez nous pour peut-être bien pouvoir faire des réunions à distance plus facilement. Euh, et dans ce contexte là on s'est aperçu qu'il y avait une réflexion importante sur les usages qu'on voulait faire parce que euh, le terme visioconf est polymorphe en fait euh, il couvre plusieurs euh, usages et une réunion de décision à trois c'est pas euh, une webconférence euh, à 150 on gère pas les choses de pareilles on n'a pas besoin des mêmes outils on n'a pas les mêmes contraintes donc euh, Uh, Arawa va éclairer particulièrement ce point, et il est vraiment très important si vous souhaitez mettre en place une, une solution de visioconférence. Alors, avant de présenter les outils, je ne peux pas ne pas vous signaler une problématique rampante euh, sur la sécurité des données, euh, parce que bah, on n'en parle pas forcément euh, à ciel ouvert. Euh, l'ACNI l'alerte sur le sujet il euh, y a Usine Nouvelle qui a fait un article qui met en évidence que les conditions générales de certains outils propriétaires euh, couplent euh, la reconnaissance faciale avec de l'intelligence artificielle sur les visioconférences qui sont faites et la DINUM en son temps a fortement déconseillé euh, l'utilisation de Zoom pour des raisons de sécurité euh, je, je rappelle et, et il n'a pas dit, mais Marc est bien placé, puisqu'il a travaillé à l'Université de Strasbourg, que euh, JITSI a été créé à l'Université de Strasbourg. Et ce qu'il y avait dans la tête de certaines personnes dans cette université, c'est de rendre les laboratoires de recherche indépendants euh, des services de société américaine dans un contexte d'espionnage industriel. Euh... Et donc... Un point clé euh, technique de toutes ces solutions de visioconférence, c'est l'architecture qu'il y a derrière. Alors, il en existe trois. Euh, l'architecture qu'on appelle Mesh, euh, c'est une approche naïve, hein, c'est à dire que euh, c'est fait pour être à deux ou à trois, euh, pas, pas beaucoup plus. Euh, c'est pratique pour euh, discuter avec euh, Mamie, Georgette ou ce qu'on veut, mais dans la famille euh, mais euh, ça impose que chaque euh, participant doit envoyer son média à chacun des autres participants donc vous voyez que très vite la connexion réseau il n'y a pas du tout d'infrastructure euh, enfin pas de tout, presque euh, il n'y a pas peu d'infrastructure serveur euh, et en fait euh, très vite le, le réseau des postes clients est un goulot d'étranglement et euh, les ressources CPU aussi. L'autre architecture disponible qui existe c'est MCU, alors c'est un acronyme euh, qui veut dire euh, ce qu'il veut dire, euh, mais l'approche ici est différente, c'est à dire que là c'est l'opposé on va dire, il y a une grosse infrastructure serveur euh, parce que en fait le serveur fait tout. Il reçoit les flux de tout le monde, il recompose le flux euh, pour avoir les caméras euh, qu'il faut. Et ensuite, il envoie un seul flux vidéo euh, à chaque euh, participant. Donc du coup, du point de vue client, c'est euh, très facile. Les contraintes sont euh, très légères parce qu'il y a très peu de travail à faire du côté client. Et ensuite, il y a la dernière euh, architecture disponible, c'est le SFU. Donc on est euh, au milieu entre les, les deux situations, il y a euh, une approche euh, dans laquelle euh, euh, on, on transmet euh, un, un oignon de, de flux euh, vidéo, et euh, donc le client transmet un oignon de flux vidéo de différentes qualités, et le serveur euh, décide en fonction de comment il voit le client, s'il a un bon réseau, s'il n'a pas un bon réseau, de lui transmettre euh, le flux des autres participants en plus ou moins bonne euh, qualité. Alors, euh, on va aborder maintenant une autre brique euh, technique, c'est le WebRTC. Mais il faut se souvenir, c'est que euh, d'où on vient. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas euh, le choix, c'était... Euh, du logiciel propriétaire dédié avec du matériel dédié voire même une salle dédiée euh, pour ceux qui étaient euh, avec des moyens. Euh, ensuite on a baissé la contrainte. Vous avez un ordinateur multi-usage et une application lourde. Et enfin on a encore baissé la contrainte. C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir un simple navigateur web, mais avec euh, un système de plugins. Bon, lui, il a des avantages et un certain nombre d'inconvénients. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, on baisse les contraintes. Et WebRTC, c'est euh, encore moins de contraintes, puisqu'il n'y a plus de plugin. Il suffit d'avoir un navigateur web. Euh... Alors WebRTC, c'est euh, d'abord un standard. Le, le, le point le plus important, c'est ça. W3C et IETF. Donc c'est normalisé et euh, tout le monde connaît la recette de cuisine, c'est ouvert. Euh, et en fait euh, un navigateur est, est juste ça marche. Voilà. Alors, on peut aussi avoir une application si on le souhaite en tant que développeur de solutions de visioconférence. Jitsi par exemple fournit une application, euh, à ma connaissance BBB n'en fournit pas, mais euh, c'est pas très important parce qu'un navigateur web euh, fonctionne bien. Euh, alors le point de liaison avec les, inf les infrastructures c'est que WebRTC c'est du, du SFU euh, et en fait le travail est, est, est partagé c'est à dire entre les serveurs et les, les clients. Euh, côté serveur, il y a par exemple le signalement. Alors, le signalement c'est euh, des métadonnées qui sont envoyées au serveur par les clients pour savoir euh, comment euh, se, se contacter, par quel biais passer, euh, parce que les gens ils arrivent dans des contextes différents. Il y a le rotage des flux vidéo aussi qui est fait sur le serveur. Euh, et sur les clients, par contre, il reste euh, l'encodage et le décodage euh, des vidéos. Donc, il y a quand même du travail qui est fait, mais l'hypothèse qui est faite, c'est que il y a une croissance globale des moyens réseaux disponibles pour les clients et en partageant la charge entre le serveur et les clients, ça, ça arrive à fonctionner. Alors il y a un point important c'est que dans le vrai monde, WebRTC ça fonctionne même si on peut avoir des situations qui peuvent paraître compliquées. Euh, toutes ces questions-là euh, ont une solution, euh, il faut pour cela euh, adjoindre d'autres services annexes euh, à la solution euh, de vidéoconférence. Donc, on va parler euh, de TURN, par exemple, pour le port 80 et 443, de passerelle IP, pour, euh, passerelle SIP, excusez-moi, euh, pour pouvoir avoir des gens qui se connectent à une conf via un téléphone. Euh, et je reparle du signalement parce qu'il n'est pas du tout euh, normalisé. Euh, par construction, par WebRSTC, et du coup, chaque solution fournit sa solution de, de signalement. Et voilà. fut un temps, alors je, je pense que maintenant c'est plus le cas, mais euh, je n'ai pas regardé toutes les solutions, ce n'était pas forcément euh, chiffré cet aspect-là. Bon. Alors maintenant, je vais laisser la, la main euh, à, à Renater, au travers de Marc. Euh, alors, voilà, hop, je te trouve et donne la possibilité. à ah, oui, mais alors, euh, attendez, je, je charge sa présentation et je le mets présentateur. Voilà, tu peux y aller. Oui, ok, merci. Alors, par contre, les... Voilà, ok, c'est bon. Euh, donc, Renater, bah, je, vais vous euh, je vais vous présenter les services euh, visio euh, de Renater, qui sont actuellement en fonction à Renater. Donc, c'est des solutions donc, collaboratives à destination euh, de l'ESR c'est comme je, je vous le disais on est, on est avant tout les, les, euh, les, les, les servants euh, de la communauté recherche maintenant euh, il est vrai qu'on commence à avoir de, à déborder un peu plus euh, dans, auprès d'autres opérateurs euh, publics euh, les objectifs donc, pour nous c'est de faire des, de, de permettre aux gens d'organiser des réunions euh, avec des groupes de 30 personnes euh, donc on a deux solutions distinctes. La première... Euh, oui, pardon, merci effectivement, la ESR, c'est l'enseignement supérieur et recherche. Euh, donc, euh, euh, nous avons actuellement deux solutions. Une première solution, alors je vais dire historique, euh, c'est pas, qu est, est pas que... C'est qu'elle est, elle est beaucoup plus ancienne que la, que la, la deuxième. Donc euh, RenaVisio, donc RenaVisio correspond à ce que disait Fabien, à savoir qu'au début, euh, il fallait des euh, des, euh, des des matériels dédiés. Donc en gros, et euh, avec euh, du MCU. Donc il euh, y a des flux vidéo qui arrivent à un endroit et qui sont euh, mixés et euh, relancés euh, réémis vers euh, tous les interlocuteurs. Euh, donc Renavisio c'est du MCU euh, donc l'idée c'était de fournir des salles virtuelles de réunion donc si vous allez dans des universités il y a vraiment des, en général des salles qui sont soit des salles de réunion équipées soit des salles carrément dédiées à la vidéoconférence euh, et, et, et donc du coup avec du, du, du matériel euh, de vidéoconférence euh, euh, dédié et lourd c'est des équipements conséquents euh, et on gère ces salles exactement comme des vraies salles de réunion. On a un portail qui permet de réserver euh, des, euh, des, des salles et, euh, et en général ces, ces, ces, ces, ces salles sont, correspondent aussi à la réservation de salles physiques dans les universités, en tout cas les usages que j'en ai pu voir à Strasbourg, il y a la réservation sur Scopia et euh, la réservation euh, de la salle dans l'agenda, de la salle physique. Donc, euh, on a quand même, il y a quand même eu des expérimentations pour euh, créer d'autres façons de se connecter des de, sur, euh, sur, euh, sur Enavisio. Donc, euh, un, des, un des collaborateurs, au moins un des collaborateurs du GIP, a participé au projet Barsip, qui est un client euh, multiplateforme, je crois, en tout cas qui fonctionne sous Linux et qui euh, devait permettre de, de, de se connecter euh, euh, à Scopia. Euh, donc à, à Arena Visio, on a, euh, j'ai pas, je pourrais pas vous dire à quel point ça marche. Je sais qu'il y a des, enfin, on, les, les, les retours sont assez euh, divers sur, sur, sur les usages de Barsip. Voilà, donc en gros l'historique, comme je vous disais, euh, c'est du de du, du génération, hein, de de. Avec du matériel dédié, euh, tout simplement parce qu'effectivement c'est assez vieux. Ça a été mis en place en 2002 pour les besoins euh, de CN, du CNRS, euh, donc euh, le Centre National de Recherche, euh, et, euh, et euh, ça a été exploité par euh, l'Institut euh, de, de Physique, euh, donc l'IN2P3. Et au départ, c'était vraiment pour des usages euh, internes à ces organes de recherche euh, avec quelques, euh, quelques autres usages au sein des, de la communauté euh, recherche. Et puis, euh, les besoins aidants, euh, à partir de l'été 2012, Renater a repris euh, à sa charge l'exploitation de l'intégralité de, de, de, de, de l'infrastructure de pour ouvrir euh, finalement ce service à toute la communauté euh, sans coût additionnel. Donc, tout, tout les, tout les, toute la reprise est à la charge de Renater. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater euh, de cet outil, bah, c'est que euh, bah, déjà, euh, c'est du logiciel propriétaire. Euh, on n'a toujours pas de, de clients euh, à proposer, hein, ou de clients qui marchent facilement à proposer sur des plateformes comme euh, Linux ou Mac. Euh, on a un, un vrai manque de, de flexibilité d'ailleurs on va re, enfin voilà on va en reparler un peu plus tard euh, sur la sur la scalabilité du service et euh, et donc voilà et donc du coup il y a un deuxième service qui est euh, rendez vous donc là qu'on connaît mieux hein, puisque Fabrice, hein, Fabien, hein, Fabien en a parlé c'est Jitsi euh, derrière euh, Rendez-vous, c'est l'implémentation, enfin l'instance de Jitsi euh, à Renater. Donc là, on est sur du SFU, que Fabien a très bien présenté aussi, euh, du WebRTC, donc vraiment toute, toute la modernité euh, dont, dont, que Fabien évoquait. Euh, c'est hébergé chez Renater directement. Euh, gros avantage, donc euh, là encore. Euh, Fabien a fait ma presse avant moi en fait, hein. c'est compatible avec euh, avec les, les navigateurs, euh, euh, donc c'est très très simple d'usage. Il n'y a plus, il y a pas de réservation, on peut se connecter, euh, on peut simplement se connecter, ouvrir, euh, euh, créer une URL euh, à la volée et, et, et créer une salle. Euh, toutefois, il y a possibilité d'authentification euh, à la fédération d'identité. Alors ça, c'est quelque chose qui est euh, qu qu'on a la chance d'avoir au sein des universités, c'est qu'on a une fédération d'identité. Ça veut dire qu'un compte qui va être euh, créé euh, dans une université euh, X euh, va pouvoir être. Enfin, euh, euh, tous, les, tous les annuaires sont fédérés euh, par un service de Renater. Et donc, du coup, les, les identités d'une un, unité X va pou vont pouvoir euh, permettre une authentification sur euh, sur sur n'importe quel euh, euh, service de, de, de la communauté universitaire. Donc du moment où vous branchez votre service sur la fédération, tous les, euh, tous les membres de la fédération peuvent accéder au service. C'est le cas donc avec, euh, avec, euh, avec euh, rendez-vous. Euh, donc c'est un outil qui est qui, qui demande beaucoup moins de prérequis techniques. Euh, mais qui avait euh, et qui a en plus cet avantage d'être euh, beaucoup plus simple d'utilisation. C'est un logiciel libre. Euh, bon après il avait ses contraintes aussi, on en parlera. Euh, il a ses contraintes, pardon. Euh, donc euh, pour revenir un peu sur l'historique de JT, effectivement, donc en 2003, euh, Emily Vovf à l'université de Strasbourg, qui était doctorant à l'époque, euh, travaille sur un, sur euh, sur, sur un outil qui s'appelle JSPhone qui était un, un client Java, ça, on, ensuite ça s'est appelé CIP Communicator, c'était vraiment un client CIP Java. Euh, en 2000, de 2009 à 2014, euh, Emile a fondé une société enfin, Emile a fondé en, en 2009 une société qui s'appelait Bluejib pour continuer finalement, c'est les développements qu'il avait commencé pendant sa thèse, euh, et, et tenter de, de créer un business model autour. Euh, Unistra effectué donc l'université de Strasbourg euh, a, a expérimenté Giti euh, pendant plusieurs années. Euh, à l'époque, il y avait un vrai problème de, euh, de, euh, du nombre de connexions possibles, euh, et malheureusement, l'outil n'avait pas été retenu pour cette seule, euh, pour cette seule euh, euh, raison. Euh, Renater par contre a intégré euh, euh, Jitsi je crois en 2015 euh, avec cette idée de ok ça marche pas tout à fait euh, quand on commence à grimper dans les connexions par contre la plupart des usages, et là ils ont eu le, le nez très fin, la plupart des usages c'est du, du, du, du face à face euh, et donc du coup euh, euh, rendez-vous répond très bien à cette, à cette problématique là. Sachant que euh, depuis, on a fait, il y a eu de gros efforts et de la part de la communauté, euh, de la communauté Jitsi et euh, de la part de, de Renater pour essayer d'améliorer la situation. Et, euh, et, euh, et là, j'ai entendu des chiffres qui étaient beaucoup plus prometteurs et euh, les dernières réunions que nous on fait en interne, effectivement, on monte à... Euh, à, à, à, alors, j'ai entendu 30, je n'ai pas vérifié 30, mais euh, voilà, on peut maintenant, avec Jitsi, faire des, des, des visios tout à fait conséquentes. Vas-y, Damien. <rire> 43 hier matin pendant 2 heures hein, avec beaucoup de monde. Ah, euh, oui. D'accord, je savais pas voilà. 43, mais j'étais, voilà. <rire> c'était parfait, ça fonctionnait parfaitement bien. Ouais. Et alors, 43 caméras activées, c'est ça Alors, 20 caméras actives, euh, tout le monde caméra active, mais 20 caméras euh, maximum renvoyées euh, aux personnes. D'accord. Donc, quand même, avec une limitation. Euh, quand même. Voilà. D'accord, merci. Euh, donc voilà, donc, on peut quand même euh, s'enorgueillir finalement d'avoir participé euh, à, à, à, la, à la montée en, en puissance de, de Jitsi. Et euh, la dernière nouveauté qui a été annoncée, c'est euh, l'incryption euh, de, de bout en bout. Donc ça va permettre réellement de pouvoir, euh, de pouvoir avoir une communication sans faire confiance au, au serveur SFU qui sera euh, au milieu. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour, pour les gens qui ont un gros besoin de sécurité, euh, de, de confidentialité. Et donc c'est quelque chose qui est assez appréciable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de, de systèmes de, de visio qui, qui proposent aujourd'hui ça. Euh, Marc, on a deux questions. Euh, il y a une question sur les ressources CPU, RAM, bandes passantes pour Jitsi. Euh, j'ai cru voir que tu avais une diapo plus tard, mais je ne sais pas, est-ce que je me trompe ou... Alors, je j'ai ouais, bah, ici le, la, la, le diagramme d'architecture. Alors, pour ce qui est des, des réquisites euh, techniques pour Jitsi, je vais probablement repasser la, la main à Damien. Moi ce que j'en ai constaté euh, au début du confinement parce que j'ai essayé d'installer euh, une instance euh, pour mes proches, c'est que c'est quand même euh, beaucoup plus consommateur que, que des solutions comme Mumble par exemple que j'avais plus euh, euh, l'habitude d'utiliser. Après c'est pas les mêmes usages non plus, il n'y a pas la vidéo dans Mumble. Après, les installations de base aussi de Jitsi sont pas sont pas taillées forcément pour des petits serveurs. Il enfin, y a des il euh, des consommations de RAM de base dans Jitsi qui sont euh, qui sont énormes, mais qui peuvent être euh, être réduites en fait pour euh, pouvoir installer sur des plus petits serveurs aussi. C'est un, un point un peu important. Euh, voilà. Après, les, les, les ressources euh, ça va consommer beaucoup. Nous on a pas forcément trop ce problème parce qu'on va on va provisionner des machines des machines en plus pour, pour absorber la charge <coughs> après enfin, la de ressources cpu ram ça va tout à dépendant de euh, voilà de l'utilisateur mais est ce que vous pouvez mettre en place comme, comme architecture Ouais. mais la, la, la question la, en gros est as, as des estimations euh, la, la, la question était euh, CPU ram et bande passante euh, pour combien de personnes pour combien de, de, alors, euh, voilà. de... Euh, la, partie, la partie bridge en même si elle est si elle est toute seule euh, pour une centaine pour une centaine de connexions euh, 8 coeurs et 8 de ram alors pour entre peux... 100 pour entre 100 et 200 connexions pas sur une même pas sur une même salle 100 et entre 100 et 200 connexions réparties sur euh, des salles euh, de, euh, de, de, à, de 2 à 8 personnes. En termes de connexion, c'est euh, audio, vidéo, les deux. Pour ça, c'est pour du euh, c'est pour du c'est pour de la vidéo, c'est pour une centaine de une centaine de flux vidéo entre 100 et 150 flux vidéo. Voilà. C'est ce qu'on a ce qu'on a observé en fait en pic sur nos euh, sur nos vidéo bridge. Euh, Au-delà en fait on commence à arriver à des, à des soucis euh, à des soucis du soft qui font, euh, qui font un, peu, euh, un peu planter le, euh, le VideoBridge. Alors plus modeste mais à la Dulact on était sur une machine pour nos 10 caméras euh, et on était sur une machine 4 coeurs euh, avec genre 15 gigas de RAM, un truc comme ça et euh, alors la bande pas passante je me souviens plus mais euh, c'était enfin, pas énorme mais on était codis hein. voilà alors, je sais pas quel est le besoin après derrière, en bande alors, patiente, si en en passante ça point. prend à peu près voilà ça, par utilisateur ça va être euh, en, en moyenne c'est euh, c'est combien c'est 1 méga euh, un méga entrant vers les serveurs et euh, à peu près le double euh, entre 1 méga 5 et 2 méga sortant des, sortant des serveurs Le fibre 64, euh, il a, je pense, hein, euh, vous pouvez prendre la parole si vous voulez, hein, euh, il doit avoir un besoin qui est plus proche de, du vôtre que du mien. <rire> voilà. euh, et après, il y avait Albi qui parlait d'identification. Euh, alors, dans, la, dans le slide sur enfin, la, la page euh, sur l'identification, qui est juste un peu avant, euh, j ai, j ai... Voilà. Ouais, enlève l'affreux schéma sur la sur l'architecture hein, que tu as récupéré sur notre sur voilà celui-là Alors... voilà celui un... ouais il ouais. euh, a authentification via fédération ouais. pas d'authentification pour les participants tu, tu peux expliquer ce point de détail s'il te plaît ben, on a, en fait, on a les deux, euh, on a les deux, les, les deux, euh, les deux euh, mécanismes possibles. Soit, soit on a des versions authentifiées et donc, du coup, là, on va pouvoir profiter d'une authentification euh, branchée sur la fédération. Donc, euh, quelqu'un de, que, que, que tu aies un compte à l'université de Lille ou à l'université de Reims, ce, ce sera transparent pour toi. Il a pas, c'est la même, ça, c'est visé, c'est, ce sera visualisé comme une même base de compte, en fait. Oui, ça c'est la fédération. Ouais, ouais ça c'est la fédération. Mais du coup, après, par défaut, tu te connectes à Jitsi, c'est pas authentifié. Tu n'as pas ah, besoin euh... de. Oui, le... Qu dirait... C'est quand tu installes le Jitsi par défaut en faisant euh, entre guillemets suivant, suivant, suivant, il n'y a pas d'authentification. C'est ça. Mais par contre, tu oui, peux, oui. Euh, tu peux euh, faire euh, demander à ce que une euh, salle, type, soit, euh, soit, soit euh, euh, nécessite une authentification. Donc, tu crées oui, une réunion ça, ça, qui oui. doit être privée. Et là, en fait, pour le coup, tu vas pouvoir bénéficier du, du socle d'authentification de la fédération. Quoi. Ouais. Si, je okay. peux, si je peux me permettre, il y a plusieurs modes de, euh, de configuration d'un serveur du TSI, Donc, soit, soit ouvert à tous, soit euh, authentification de la première personne, donc d'au moins une personne pour pouvoir créer la, créer la réunion, créer la salle, ou alors forcer authentification à toute personne se connectant. Oui. Nous, oui, sur sur rendez-vous, on est sur une configuration où en fait, on, euh, on a besoin que d'une seule personne authentifiée pour pouvoir créer la salle, ce qui permet d'ouvrir à des personnes hors, hors ESR, les, les réunions. Euh, oui, la remarque de M. Brunet euh, pertinente, est pertinente, c'est-à-dire que c -c ça ne laisse pas accéder quelqu'un tant que la salle n'est pas créée. Enfin, moi, c'est ce qu'on a vécu. Voilà, Une fois qu'elle est créée, si on connaît le lien, on y accède. Hein. C'est ça, voilà, voilà. tout à fait. Ça c'est un des modes voilà, un des modes de réglage de Jitsi. Ok, donc euh, du coup... Alors je vais pas rentrer dans les détails de, de comment ça marche, euh, à moins que ça, ça intéresse euh, vraiment des gens. Euh, ce qui est intéressant, là, dans, dans, dans cette dia pour moi, c'est euh, ben, déjà euh, euh, toute la partie... Euh, toute la partie euh, euh, échange d'informations, négociations se passe au, au niveau d'XMPP. Euh, D'ailleurs, Émile euh, Livoff a participé à des, à des RFC sur le sujet. Euh, et, euh, et donc, du coup, ça peut être, ça peut être intégré normalement à, à, des, à, à de l'infra XMPP classique. Euh, voilà, Et donc du coup, on a, on a, euh, on a derrière la partie XMPP, on a euh, la, la partie qui fait euh, les SFU, et, euh, et derrière, on a du gros monitoring. Donc ce qui est important là aussi, c'est que on a, on, on a mis euh, Julien a mis trois architectures, en gros tout simplement parce que ce qu'a dit Damien avant. Euh, le il y a des limites à la scalabilité euh, d'une infrastructure JT. Euh, malheureusement, on a, on a testé ces limites pendant, la, pendant la, le, le, le confinement. Et c'est pour ça qu'on a eu du mal à, à, à réagir et on a dû monter euh, ben, d'autres instances, euh, un cluster avec, avec un frontal euh, web en face pour pouvoir redispatcher sur les différents sur les différents euh, front, euh, sur les différents. Euh, un, différentes instances euh, mais donc du coup il n'y a pas moyen de faire euh, grimper une seule instance euh, JTC quoi voilà Damien tu voulais tu voulais réagir euh, non non non c'était ouais c'est pas forcément le plus joli schéma qu'on a retrouvé là mais bon ah, ouais, il, cas, il ouais. existe il a le mérite d'exister <rire> ouais, ouais. voilà. bah, il, il a été fait un peu en, en, en voilà pendant pendant qu'on montait en, voilà ces, ces différents clusters il euh, y a des choses il des, des améliorations qui vont qui vont arriver qui vont euh, faire une vraie répartition de charge mais on n'a pas eu le temps dans la, dans l'urgence covid on n'a pas eu le temps de, de le mettre en place il a fait euh, de, euh... Ouais. Du coup, j'en profite euh, pour signaler euh, qu'il euh, qu y a une liste euh, Jitsi Meet qui a été créée sur, euh, sur liste.renater.fr qui permet aux gens, aux, à la communauté francophone d'échanger sur, euh, sur, enfin, sur les questions et les problèmes de déploiement euh, de Jitsi. Donc, euh, éventuellement, je vous invite à, à, à vous abonner à cette liste. Euh, voilà, donc du coup, je disais, euh, on, a, on a découvert un certain nombre de limites de, de, de, euh, de, de scalabilité de Jitsi pendant le Covid, donc on a, euh, on a, euh, on a eu de, au début du confinement de très très fortes demandes, et malheureusement auxquelles on n'a pas pu euh, répondre dans les temps, euh, que ce soit au niveau de... Euh, euh, de Renavisio mais là pour une autre raison. Euh, Renavisio les MCU sont propriétaires, les, les, les ordinateurs qui font, les équipements qui font, qui assurent le MCU sont propriétaires et aujourd'hui on ne... Ce sont des, des équipements qui sont plus disponibles, donc on n'a pas pu euh, simplement se dire qu'on allait racheter euh, des, euh, des, des équipements. Euh, donc on avait une limite par rapport à ça. Et puis euh, rendez-vous, donc il y avait ça, cette problématique de devoir euh, monter euh, plusieurs, plusieurs instances de rendez-vous euh, euh, pour pouvoir assumer, euh, répondre à la demande. Donc du coup, ben, euh, il y a eu euh, heureusement une mobilisation euh, de, de, de la communauté, de plein de communautés euh, qui ont fourni des alternatives. Donc finalement, euh, après un pic de demande, les gens euh, sont allés sur d'autres euh, sur d'autres systèmes, et, euh, et il y a probablement aussi euh, eu un, un, une réorganisation. En tout cas, nous on l'a constaté en interne, euh, une réorganisation des des euh, des, du, du travail qui fait qu'on avait moins besoin euh, peut-être de communiquer. Donc il y a eu une chute régulière à, après ce pic. Voilà, donc du coup euh, les, euh, les challenges auxquels l'équipe Jitsi est confrontée, euh, donc c'est l'augmentation du nombre de participants, donc là, là on a des, des, des nouvelles tout à fait, euh, tout à fait intéressantes. Euh, on a euh, l'amélioration de la résilience du service, alors ça je, je, je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Euh, et puis euh, sur la partie fonctionnelle, eh ben, euh, le, le chiffrement bout en bout donc, qui, de, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est en bonne voie aussi, et le support Mozilla qui a été annoncé euh, récemment. Donc là on, est, euh, on a, on a, on a des, des, des bonnes nouvelles sur tous ces dossiers en, en définitive. Euh, donc, comme je vous disais, euh, la, crise, la crise Covid, on a eu du mal à la gérer en termes de, de, de, de scalabilité. Euh, on, a donc, euh, on a donc réussi à faire grimper euh, les, les instances à 900 euh, utilisateurs simultanés. Euh, on a, euh, il y a eu des mises en place d'optimisation euh, euh, qui, qui ont permis une meilleure euh, utilisation et puis comme je vous disais on a on a carrément euh, mis des plateformes supplémentaires en place donc là pareil RenaVisio à peu près la même euh, la même trajectoire euh, donc euh, un pic au début et puis euh, et puis un usage qui a euh, qui s'est réduit au fur et à mesure de du, du Covid donc là éventuellement je passer parce que c'est pas euh, voilà moi je voulais surtout parce que je vois que le, le temps passe <rire> euh, donc je, je voulais surtout en fait euh, donc là la, la, la, la, le Covid a clairement rebattu les cartes et aujourd'hui euh, avant on avait une roadmap qui était simple c'était euh, c'était euh, améliorer le service euh, tout bêtement euh, en, en rajoutant, en rajoutant des, de, du support, en rajoutant des fonctionnalités, euh, et c'était assez linéaire. Euh, ce qui a provoqué le Covid, c'est une vraie réflexion quant, au, quant à la scalabilité euh, des infrastructures et peut-être comment, euh, comment on la gère. Donc moi, c'est vrai que c'est une réflexion en cours. Euh, c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour, pour dire comment Renater va réagir à ça, il y, a des, il, y a des, il y a des vraies réflexions en interne et il y a des avis assez tranchés parfois sur, euh, sur, sur, sur la, suite, euh, la suite à donner. Euh, moi je me pose simplement la question du monde d'après, tout le monde a parlé du monde d'après, tout le monde a parlé de consommer autrement et, euh, et peut-être que du coup euh, il faut se rappeler que euh, euh, le monde d'après c'est aussi euh, les conséquences du monde d'avant donc on va avoir probablement une augmentation euh, des fréquences euh, euh, des situations d'exception, hein, que ce soit des risques climatiques et biologiques euh, les zoonoses, là on a quand même des scientifiques qui nous disent qu'elles sont directement responsables, de, enfin on est directement responsable de, de l'augmentation des, des zoonoses et de leur dangerosité euh, on a, on l'espère en tout cas une émergence de la culture du travail, donc on va on va aussi euh, on va aussi se déplacer moins, euh, donc solliciter plus euh, nos réseaux. Euh, et nous, pour Renater on a un vrai problème parce que euh, ces, tous ces nouveaux usages numériques, euh, certes, on en est très fier, mais c'est aussi une lourde responsabilité que de devoir assurer euh, la continuité de services qui peuvent être qui peuvent être absolument stratégiques. Donc euh, euh, Aujourd'hui, euh, l'écologie nous commande de ne pas acheter d'infrastructures ou d'être très, minu, très, euh, très euh, regardant quand on met un nouveau serveur en place, euh, parce que ça a un coût euh, euh, de pollution qui est, qui, est, qui est de plus en plus dénoncé. Euh, mais par contre, euh, répondre à ces exigences climatiques, enfin à ces exigences... Euh, de situation d'exception, ça veut dire aussi provisionner du matériel qui ne sert à rien 90% du temps. Donc, euh, du coup, on a des vraies questions euh, par rapport à ça et c'est des, des, des, des, des, des choses qui sont, entre autres, euh, dans la discussion à Rénater. Euh, donc, le futur, euh, le futur eh ben, euh, on va continuer à faire comme avant, c'est-à-dire continuer à améliorer les services, continuer à être à l'écoute des utilisateurs et, euh, et continuer à, à expérimenter pour, euh, pour, assurer, euh, pour assurer une expérience euh, utilisateur la plus intéressante possible. Après, ces questionnements arrivent euh, logiquement. Voilà. Je te remercie. Alors, il y a ton collègue, parce qu'on l'entend parler mais on ne l'a pas présenté, euh, Damien fétis Damien Fettis, oui. Il est aussi de Renater, euh, et il y a Damien... Bruchet, Bruchet il oui, est aussi ça. de Renater. Oui, oui. Voilà, qui sont euh, plus euh, concernés directement par tout ce qui est visio à Renater. Voilà, pour mais ça qu'ils il, qui font partie de l'équipe visio. Voilà. <rire> ce qui n'est pas du tout mon cas en fait. Je suis, je suis qu'un utilisateur à l'heure, moi, à Renater. C'est bien aussi. <rire> bien. Euh... On va... parce que les questions sont posées au fil de l'eau. Ouais, que j'ai pas eu le temps de lire du coup. Ouais, mais ton collègue euh, s'est occupé de fournir des réponses. Ah super. Si hein. abuse. Ouais, je m'abuse. De... Je réponds dans le chat directement. Oui, voilà. <rire> Merci. Euh, et donc on va passer euh, à Aravois avec Philippe. Et alors, je vais d'abord changer la présentation. Ou je te laisse changer la présentation, Philippe j'ai je... Je les... pas le bouton euh... Oui mais je, je te donne le bouton D'accord <rire> Voilà tu as le bouton euh, Non tu as pas le bouton Je t'ai fait monter en haut de la liste Parce que sinon pour te trouver c'est compliqué Voilà Là, Maintenant tu as le bouton Et tu peux charger ta présentation Tu es déjà sur le serveur hein. Oui je vois Non, je me trompe de présentation. Choix. Voilà. Donc, euh, bah, rebonjour. Euh, donc, l'idée pour nous était en fait de revenir sur les outils de, de, de visioconférence qu'on connaît, les outils libres, donc du coup, évidemment, euh, et qu'on a pu évaluer euh, par, par le fait qu'on les, qu les propose et puis qu'on les a testés un petit peu récemment. On a fait un article de blog sur lequel je reviendrai, pour les comparer en termes fonctionnels essentiellement. Donc l'idée ici, c'était de faire ce retour d'expérience par rapport à ces outils libres. Euh... Bon. Vous connaissez déjà un petit peu de nom. Donc, euh, voir ce, ce, ce petit panorama, cette comparaison fonctionnelle, et puis finalement, euh, dans quel usage chaque outil se retrouve le plus approprié. Alors, je ne vais pas revenir. De toute façon, effectivement, Fabien a déjà tout dit <rire> en, en début de présentation. Euh, mais nous, ce qu'on présentait, ce qu'on mettait en avant, c'est pourquoi plutôt un outil libre. Effectivement, évidemment, toujours la question de la maîtrise de données, euh, du fait de ne pas être sous la contrainte du Cloud Act, par exemple, donc euh, de ne pas faire en sorte qu'il fuite de données vers des Facebook et autres. Tout ça, c'est des cas euh, vécus euh, par Zoom en particulier. Hein. Euh, mais ce n'est pas les seuls. Et donc, c'est une question de vie privée et, et de sécurité également. Et donc, pour nous, en fait, ces trois points qui sont importants, c'est le fait d'auto-héberger, euh, d'avoir les données chez soi, d'être de, de, sûr que ça ne fuit pas ici ou là, euh, de s'appuyer sur des solutions open source. Et donc là, ce qui est important c'est la transparence et l'ouverture de ces solutions, en fait, euh, et la confiance qu'en découle. Là, il y a une forme de pérennité, alors... Ça c'est toujours, c'est pas évident. C'est pas parce que c'est open source que c'est pérenne. Euh, mais par contre, euh, quand on atteint en fait un certain euh, cercle vertueux euh, au niveau de certaines solutions open source, c'est des solutions qui deviennent indestructibles quoi, en quelque sorte. Hein, euh, des solutions, bon, on l'a vu, telles que euh, euh, MySQL ou OpenOffice, quand elles sont malmenées par des grands éditeurs, qui les euh, oui, qui les malmène, euh, euh, en fait, euh, réussissent à, à survivre de par leur parc installé, la communauté euh, qui peut y avoir dessus, au travers d'autres projets, type MariaDB, LibreOffice, que dans mon exemple que je prenais. Donc, euh, voilà, c'est la, la, la pérennité qu'on peut espérer de ces solutions-là. Et là, les solutions dont on va parler, bah, effectivement, sont déjà dans, euh, dans un cas de figure où elles sont euh, très utilisées avec des bonnes communautés et donc des solutions pérennes. Et il y a toujours un point important euh, qu'on soutient fortement, c'est le côté standard, en fait. Euh, donc là, on parlait de WebRTC. C'est pratique, euh, mais aussi euh, interopérable. Ça, C'est un des grands dada de la mouette euh, au travers des formats bureautiques, mais c'est vrai aussi euh, dans, le, dans la visio. Je ne m'étends pas plus là-dessus. Et donc, en fait, les trois euh, outils euh, dont on va parler, alors je, du coup, j'ai a déjà pas mal parlé un petit peu de, de chacun, en particulier de Jitsi. Alors évidemment, il y a Jitsi, euh, donc, dont Marc a, a, a pas mal parlé. Euh, Next Road Talk, euh, qui est le petit dernier, entre guillemets, euh, dans, euh, dans, cette, dans cette catégorie. Puis aussi un petit peu euh, le petit dernier de de l'écosystème de de Nextcloud encore que, enfin, j'y reviendrai, et puis évidemment, BigBlueButton, que nous sommes en train d'utiliser, qui, qui est aussi un, un outil assez ancien, finalement, mais qui a bien évolué euh, ces derniers temps, on va dire, ou euh, ces dernières années, avec le fait en particulier qu'il a abandonné Flash, qui était quand même une grosse contrainte. Voilà. Le point commun de ces, de ces outils, bah, c'est qu'ils sont tous WebRTC, donc euh, UPI. Donc ça c'est un point important. Euh, nous qui faisons pas mal de, de conférences euh, ou de visio en ce moment, euh, ou comme avant d'ailleurs, parce qu'on est Arawa fonctionne beaucoup en, en télétravail finalement depuis euh, le début. Euh, c'est un point qu'on met souvent en avant, c'est qu'à chaque fois qu'on nous propose, quasiment, euh, pas, tout, pas tout le temps quand même, mais des solutions propriétaires, bien souvent ça passe par l'installation d'un poste client qui se passe plus ou moins bien. Euh, et donc, ça, c'est quand même extrêmement apprécié de pouvoir dire, euh, bah, en fait, on va pouvoir euh, faire cette conférence sans rien avoir à demander aux utilisateurs. Voilà. Parce qu'ils ont déjà un Firefox euh, ou un, un Chromium ou un Chrome euh, sur leur poste. Donc, on va détailler un petit peu ces outils. On va commencer par Jitsimit. Alors, ah je ne vais pas tout euh, euh, redévelopper. Ce qu'on aime bien, alors là, c'est vraiment un, un, un très court résumé. En fait, on aime bien essayer d'évaluer les outils, en fait, par une démarche qui, ressemble à, qui reprend quelque part la démarche QSOS. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une démarche initiée par Atos et Atos Open Source de l'époque. Euh, et qui était une démarche d'évaluation des outils non pas uniquement sur un plan euh, fonctionnel ok ça marche, ça marche pas ou technique mais aussi sur un plan en fait euh, global pérennité avec des critères orientés projet finalement qui il y a derrière, est-ce qu'on peut compter dessus euh, et donc c'était vraiment une démarche intéressante très complète et c'est un petit peu dans cet esprit là en fait euh, qu'on va évaluer les produits donc il est toujours intéressant de regarder les, les projets en fait comment ils fonctionnent euh, là, c'est vraiment un très court résumé, mais c'est vrai qu'on peut avoir des questions de type euh, « Oui, mais est-ce qu'il y a du support open source, du support commercial euh, ?»« euh, Qui est-ce qu'il y a derrière ?»« Des sociétés, pas des sociétés ?»« Comment fonctionne la communauté ?»« Quelle est la dynamique ?» etc. Donc là, JTC, bon, ben on ne peut pas le nier. Hein. Donc il y a une société, mais euh, qui n'est pas très présente, enfin en tout cas qui ne propose pas de support commercial sur, euh, sur le projet. Donc c'est essentiellement... Euh, un projet communautaire, mais quand même avec une société qui le soutient, qui fait du SaaS en fait. Euh, une bonne communauté et une vraie maturité du, du produit. Euh, voilà. Donc dans ces forces, ce nous ce qu'on met en avant, c'est effectivement le fait que c'est euh, une, une très bonne cote de popularité. On a un peu joué aussi d'ailleurs de notre côté à faire des sondages de temps en temps sur Twitter ou autre, pour voir un petit peu... Euh, euh, quels étaient les outils préférés des, des gens. Alors, c'est n'est pas tellement des populations un peu, un peu biaisées, mais quand même. Et donc, on constate toujours que parmi nos trois outils, là, celui qui, qui sort en premier, qui est le plus utilisé ou le plus cité, c'est quand même Jitsi. Ça reste Jitsi. Euh, et aujourd'hui, son usage a plutôt tendance à, à se développer, effectivement. Alors ensuite, euh, ce qu'on avait mis dans nos critères, c'était le fait d'avoir une application mobile ou pas. Euh, il est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si c'est un avantage ou un inconvénient dans le cas de Jitsi, ça peut être même vu alors certains vont apprécier ok c'est bien, j'ai une application mobile c'est un peu théorique, ça peut même être vu comme euh, euh, quelque chose d'un petit peu même euh, embêtant dans le sens où euh, vous lancez votre Jitsi, il va vous dire ah, et vous pourriez installer l'application mobile qui se trouve ici on peut quand même le faire en, en web mais on est poussé un peu donc c'est ça ne facilite pas tout à fait les choses pour l'utilisateur néophyte qui va débarquer sur une tablette ou un téléphone. Euh, la grande force de Jitsi, à notre avis, c'est sa simplicité. Donc euh, c'est ça qui fait sa force. J'en discutais avec un, un, un client là qui nous disait que euh, bien qu'il ait... Alors je, vais dé... je vais prononcer des gros mots, je suis désolé. Bien qu'ils aient du Teams. Pardon, je.. Euh... <rire> Et eh en fait, les utilisateurs qui se sont habitués à Jitsi réclament Jitsi de façon pérenne, en fait, euh, euh, à la place de Teams pour la visio. Euh, pourquoi Parce que c'est extrêmement simple d'usage. Euh, donc, ça, c'est le point euh, important de Jitsi. Et puis, un autre point important, là, un peu cité, là, en fait, c'est son adaptabilité. Ce que j'entends par là, ben, c'est toutes les questions, par exemple, liées à l'authentification, l'identification qu'on a cité. On peut faire complètement ouvert, un peu fermé, complètement fermé, voilà, c'est extrêmement souple de ce point de vue là et c'est euh, et c'est bien pratique effectivement. Donc on peut vous pouvez configurer vos Jitsi à vous et dire euh, effectivement euh, il n'y a que le modérateur, enfin ça passe cette notion là, mais bon, euh, qui pourra initier la salle et puis par contre pour le reste ça reste ouvert ou pas. Voilà. Donc ça c'est le point fort. Euh, les petites euh, faiblesses qu'on met en avant, c'est euh, les petites difficultés techniques. Y a eu avec Firefox, euh, j'ai vu Marc, tu le citais dans ta diapo. Euh, moi, j'aurais tendance à dire là, en théorie, c'est résolu. Euh, en pratique, euh, on n'a pas réellement vérifié. Je sais pas si euh, Renater a un point de vue euh, là-dessus. pas encore, pas encore vérifié non plus. Hein. Mais effectivement, c'est toujours une partie, une partie résolue, mais il va falloir un peu de temps pour que tout soit vraiment, vraiment résolu. Hmm. Voilà. Oui, dans nos bon. tests qu'on avait fait à l'époque, nous, puisqu'on est tombé sur le cas euh, au moment où c'était le plus chaud, il y a eu des améliorations qui ont été faites par les codes et qui ont été produits, et par GT, et par Firefox. Mais il y a ouais. encore des choses qui sont à, à régler, si on veut quelque chose qui fonctionne ouais. il encore des mieux. Qui sont... voilà. Il y a encore des mmh. choses qui ne sont, sont pas encore dans Firefox, et des bugs euh, un peu récurrents côté Firefox qui existent encore. Mmh. Mmh. Voilà, c'est ce que... Je craignais un peu, bien que la théorie disait que la version 76 puis 77 euh, réglerait les choses. Euh, bon, voilà. Et on constate, on, on, a, on utilise de temps en temps euh, dans des projets euh, la plateforme WebConf de l'État, en fait, qui est basée sur Jitsi, euh, qui marche bien d'ailleurs aussi. Hein. Et euh, notre client qui est un ministère nous disait euh, bah, non, utilisez du Chrome. <rire> Donc, euh, moi, ça me fait mal un peu, mais... Oui, ouais, ouais, moi, ça, ça me fait mal aussi, mais parce que là, on dit qu'il faut faire des modifs sur Firefox, mais euh, il doit falloir faire aussi des modifs encore sur Jitsi, parce que bon, Firefox fonctionne bien avec d'autres solutions de VisioConf, mmh. par exemple, là, sur BBB, ça fonctionne très bien. Euh, et il y a un point un peu technique, là, c'était l'histoire de Plan B et United, United Plan. Ça, c'est pas réglé, et ça, c'est du, du côté... Euh, cette partie-là est côté de GT, mais c'est plus euh, c'est plus lié au fait que GT se repose sur le XMPP d'un côté et, euh, et ajoute une couche de transcodage en fait euh, entre les, les médias euh, et le XMPP, qui rajoute une complexité pour euh, justement euh, réussir à débugger tout ça. Voilà, donc c'était juste. Mais il voilà. mais y, y a des gens y qui a travaillent, mais il voilà. y a, y a des... des travaux quand même. Y a des... enfin, ouais. depuis, le début, depuis le début de l'année, en fait, il y a une ou deux personnes euh, qui sont dédiées à ça, euh, soutenues par 8 by 8 euh, et qui sont, euh, qui sont quasiment à temps plein pour, euh, pour travailler là-dessus. En fait. Donc on peut espérer que ce sera. Oui, que on, ça peut va espérer, être vraiment on peut espérer. je Voilà. Euh, voilà, je mettais aussi peu d'outils d'administration, c'est peut-être un peu dur, mais c'est en comparaison de, de Big Blue Button quelque part, euh, où justement là, on peut pas mal euh, définir des règles fines sur qui est présentateur, qui est modérateur, et d'organiser et tout ça. Là, bah, c'est le pendant de la simplicité, bah, très bien, on peut euh, vite créer des réunions simples euh, euh, entre nous, euh, mais à côté de ça, on peut on peut pas faire ce qu'on est en train de faire là en termes de, enfin, plus difficilement, euh, webinaire, conférence, euh, euh, plus orienté, formation à distance, typiquement. Alors, voilà pour Jitsi. Ensuite, alors je passe à Next Talk. Euh, je cite Next Talk ici, mais, alors, euh, Fabien, tu en as parlé dans tes tests. Euh, quand je parle de talk, ici, je vais parler de talk plus le serveur SFU qui va bien euh, et qui s'appelle le Talk High Performance Backend. Je m'entraîne pour la prononciation de ce nom, j'y arrive pas trop mal maintenant. Euh, euh, parce qu'effectivement, si uh, Talk, uh, tel, quand on installe l'extension juste dans son Nextcloud, euh, fonctionne en peer-to-peer. Euh, -peer. Donc effectivement, euh, on va monter à 4-5 utilisateurs, mais pas plus. Ce, ceci dit, alors on n'a pas testé non plus, mais la toute, toute dernière version de Talk qui vient de sortir il y a quelques jours, en version 19 de Nextcloud, c'est la version 9 de Talk, euh, a été encore optimisée. Euh, et euh, Nextcloud annonce de pouvoir monter à 10 en peer-to-peer. -peer. Évidemment, ça dépend pas mal euh, du réseau du client, naturellement, quand on a vu le schéma un peu du, du fonctionnement ça a testé, on n'a pas validé ça hein. en tout cas là, quand on le cite on, on le cite avec le serveur pour être comparable à Jitsi et, euh, et Big Blue Button avec le serveur euh, HPB maintenant je vais dire le High Performance Backend euh, qui va bien et qui fonctionne en SFU c'est maintenant que le téléphone sonne désolé pour la petite interruption Est-ce qu'il y a des questions J'ai un gage. Oui. <rire> je n'avais pas coupé mon téléphone. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, euh, juste pour info aussi, donc, euh, le, ce fameux serveur-là, c'est du SFU, comme les autres. Il euh, faut savoir que, donc, euh, en fait, ce serveur, c'est mon troisième point, euh, c'est un produit un peu plus jeune que les autres, donc nettement moins connu. On le voit dans les sondages qu'on a pu faire, hein, d'ailleurs. Euh, qui intéresse beaucoup les utilisateurs de Nextcloud, en tout cas, euh, mais dans le monde de la visio nettement moins connu. Ce serveur-là, il ne sort pas de nulle part, en fait. Hein. Il sort d'une technologie existante, d'une société allemande qui s'appelle Structure, en structure AG, euh, qui avait développé un produit qui s'appelle Spreed. Euh, et donc, en fait, le serveur de Nextcloud Talk est basé sur cette technologie. Donc, ce n'est pas Nextcloud qui a inventé ou réinventé la roue. Euh, et donc, euh, voilà, ça, c'est un point important. Et ce serveur-là, donc, en cours de développement, il y a donc une évolution qui serait basée sur une technologie MCU. Il n'y a oh, pas de roadmap, pas de date de sortie, etc. Mais c'est quand même à noter, ça veut dire que demain, on pourrait avoir une technologie qui doit permettre d'utiliser des flux plus légers, en fait. Euh, donc, ça signifie obligatoirement des serveurs plus costauds, euh, mais des bandes passantes euh, largement diminuées. Donc c'est intéressant, c'est un choix à faire ensuite. ensuite Mais ce n'est pas existant aujourd'hui. En tout cas, au niveau du projet, donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est soutenu évidemment par la communauté et la société Nextcloud, euh, soutenu de façon importante, hein, c'est un élément important de la stratégie de Nextcloud, euh, en fait, il y a une association avec cette, cette société structure euh, depuis le début de la création de Nextcloud. Et depuis le début, il y a un projet qui est, on va intégrer de la visio et euh, du chat euh, dans Nextcloud. Donc, c'est euh, fortement soutenu par la société. On le voit parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. La communauté, évidemment, n'est pas la même que sur du Jitsi ou, euh, ou sur du Big Blue Button. Euh, sur Talk en, en lui-même, bah, c'est plus léger. Euh, sur Nextcloud, d'une façon générale, là, c'est fort. Les forces, du coup, de Nextcloud, c'est quoi bah, C'est, premier point, évidemment, l'intégration dans Nextcloud. C'est dès qu'on veut, ah, d'accord, je veux de la visio, mais je voudrais pouvoir connecter des fichiers, pousser des fichiers dans ma conversation, qui sont déjà sur mon serveur, déjà partagés, ou alors faire une conversation autour d'un fichier. Donc là, on se retrouve un peu à faire des choses, ah, je vais redire le gros mot, euh, similaires, ou qui se rapprochent des offres euh, propriétaires, pour éviter de dire les, les, les noms des, des sociétés derrière. Euh, enfin, du Microsoft. Ouais. Donc, euh, il y a quand même une demande là-dessus. Effectivement, c'est euh, bah, effectivement j'ai des fichiers, mais je veux faire une conversation sur ce dossier-là, et donc on connecte une conversation, une discussion, comme je dis là, euh, à un dossier ou un fichier. Et puis, on peut même connecter des tableaux combinés, typiquement. Donc, c'est ça la, la principale force de, de la visio dans Nextcloud. Beaucoup d'intérêt, je le disais tout à l'heure aussi, des utilisateurs de Nextcloud euh, qui attendent beaucoup. Très testé. Pour, pour Quand on a son Nextcloud, une des extensions qu'on teste rapidement, euh, c'est Talk. Une application mobile qui est intéressante là aussi, parce qu'en fait, c'est une application qui permet finalement aussi d'être appelé. Quoi. On peut installer son application mobile et puis euh, je peux appeler euh, Fabien, par exemple, il va recevoir euh, euh, un appel, son téléphone va sonner parce que je l'appelle via Talk. Et puis, ce qui est important encore dans les forces, c'est que ça évolue vite. On, a, on peut le voir là encore avec la dernière version de Nexo 19 qui intègre, hein, qui intègre des grosses évolutions sur cette partie-là. Ses faiblesses, bah, c'est que c'est un produit plus jeune que les autres. Il démarre, euh, enfin, comme je disais, ça, la technologie est là, mais au niveau de l'ergonomie, bah, ça, ça avance. Alors, ils veulent faire en sorte de pouvoir mettre en place des webinaires aussi. Donc, il y a des notions de salle d'attente, donc ça c'est intéressant, mais ça reste jeune par rapport à la maturité fonctionnelle d'un Big Blue Button typiquement. Et puis aussi le fait qu'il euh, n'y ben, a pas du tout les mêmes retours d'expérience en termes d'installation montée, évidemment, du coup, que ce qu'on peut avoir avec Jitsi ou Big Blue Button. Donc euh, voilà, des, ser des serveurs avec euh, beaucoup de monde dessus, il n'y en a pas beaucoup encore. Où... Bon. Et puis donc Big Blue Button. Donc, euh, nous, ce qu'on aime bien là-dedans, donc, très beau produit, comme on peut le voir, hein, là, je pense, euh, euh, ce qu'on aime bien, c'est qu'au niveau du projet, bon, il y a une société principale, mais pas que. Il y a plusieurs sociétés qui soutiennent ça. Donc, il y a une bonne communauté, à la fois euh, société et puis euh, individu. Euh, une bonne maturité du produit, avec une belle évolution, comme je disais ces derniers temps, euh, qui fait que le produit devient euh, euh, réellement... Euh, euh, oui, intéressant pour tout le monde. Et puis, euh, bon voilà, bonne cote de popularité, intégration à des outils de type Learning Management System et Moodle en particulier. Euh, Pascal me dit d'accélérer, alors j'accélère. Hein, je... euh, euh, bien adapté à ce qu'on fait là, donc euh, formation à distance, conférence, webinaire, donc ça, pour ça c'est très bien. Mais on peut faire aussi des réunions simples, hein, finalement. C'est euh, adapté à, à tous les cas de figure. Des fonctions avancées d'administration, bah, la gestion des droits, comme on peut le voir là encore, c'est une démonstration euh, vivante. Hein, euh, qui est modérateur, qui est présentateur, euh, ça c'est vraiment extrêmement bien. Et une bonne adaptabilité aussi, euh, dans le sens où euh, on va pouvoir aussi se, se connecter en un annuaire et faire des choses assez sympathiques là-dessus. Et sa faiblesse principale pour nous, bah, c'est du coup son ergonomie un peu plus complexe. Euh, on citait en début de réunion euh, avec Marc et Fabien, je veux laver les mains, laver les mains, bon, ça c'est un autre aspect du Covid. Je veux lever la main pour dire que je veux parler, ben là il faut aller le chercher, il faut le trouver. Quoi. Donc de fait, dû, dû, dû à ces fonctionnalités assez puissantes, ben, il y a une ergonomie un peu plus complexe. Donc ça, c'était un petit graphe pour représenter euh, notre, notre analyse. En fait, on n'avait pas tellement mis en avant l'aspect euh, conférence dans ces critères fonctionnels, ce qui fait que Big Blue Button ressortait pas euh, les, ou ces fonctionnalités de Big Blue Button ne ressortaient pas parce qu'il a un point fort ici qu'on n'avait pas qualifié parce qu'on voulait se concentrer sur les visioconférences de type réunion. Euh, mais ça, ça, ça. ça euh, comment dire, ça qualifie un petit peu, ça représente un petit peu les points forts de chaque produit. Et on voit que chaque produit se, se, se positionne différemment, en fait. Et en synthèse, du coup, euh, au final, ce qu'on peut constater, ben, je pense que c'est relativement clair, hein, c'est que beat blue Button ben, pour faire des, des, des, des réunions très simples, ça va. Il euh, y a un peu l'accompagnement des qui est qui est peut-être plus nécessaire pour expliquer le, les comment faire. Par contre, dès qu'on a besoin de faire des conférences, des assemblées générales, des webinaires, c'est idéal. Jitsimit, c'est la simplicité, en fait, euh, vraiment pour euh, facilite, déployer des solutions. Ça va, les, les personnes vont adhérer euh, rapidement, en fait, à cette à cette solution. Et puis Nextcloud, en fait, le principal intérêt, naturellement, c'est l'intégration dans Nextcloud, de Nextcloud Talk. Hein. Euh, donc ça c'est euh, excellent pour ça on veut connecter les fichiers, des dossiers, des projets voilà, quelque chose de plus global ou alors aussi pour les appels en face à face rapide puisqu'en fait on est connecté à son annuaire et puis on dit bah tiens je vais appeler Fabien paf je l'appelle, ça sonne sur son téléphone sur son euh, PC, s'il si décroche sur son PC le téléphone arrête de sonner donc ça c'est pas mal aussi donc des cas d'usage finalement euh, différents en fonction de, de, de son besoin <rire> j'accélère à la fin hein, mais j'avais noté ça aussi, donc pour en savoir plus, en fait, on a une catégorie vision conférence sur notre blog, donc avec justement ce, ce petit comparatif fonctionnel plus détaillé ici. Puis en fait, on avait fait d'autres choses justement pour expliquer les, les, les architectures, par exemple, les liens produits, euh, bon, c'est des liens cliquables, tout ça normalement. Je ne sais pas si Fabien, tu diffuseras la, la présentation. Oui, oui on ou les diffusera fichiers. la présentation. Mais euh, donc, les liens produits avec la dernière version de Talk. Et puis, une, une petite contribution, enfin, une, une grosse contribution, même, je dirais. Euh, des contributions qu'on fait, nous, Arawa, en design, en fait. Là, on participe beaucoup avec les équipes de Nextcloud sur euh, les aspects ergonomie, design. Et euh, donc, on a proposé des évolutions, justement, <coughs> avec les équipes euh, de, de Nextcloud, pour faire évoluer l'intégration euh, Talk, Files, Kanban, Tableau Kanban. Donc euh, ça, c'est un lien vers notre euh, issue sur GitHub, en fait, que vous pourrez voir. Et si ça vous intéresse, on organise même des, des tests utilisateurs pour recueillir les impressions d'utilisateurs potentiels par rapport à ces, ces propositions de design. Voilà. Bien, je te remercie. Euh, ben, on va aller vers la de la table ronde. Hop, je reprends. pas de micro, euh, bien, je pense. Ah, si On m'entend pas Ici, je clignote dans BBB. Si, si, on t'entend. Ah bon On t'entend, oui. Euh, et donc, euh, je reviens sur la présentation euh, de la Dulacte. Euh, je, je voulais euh, faire euh, une, une petit commentaire sur. Euh, Qu'est-ce qu que je fais là sur ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est euh, il y a eu de grosses évolutions euh, et d'améliorations pendant cette crise. Euh, alors, j'aime bien les idéogrammes japonais. Il y a deux aspects, il y a l'aspect danger, mais l'aspect opportunité aussi. Euh, et on a vu des améliorations parce que les, les solutions ont profité d'un focus important et euh, donc j'en liste, liste plusieurs et un euh, qui est un peu borderline mais c'est le fait que PeerTube va intégrer euh, la possibilité de faire du streaming et du coup il euh, y aura une solution libre parce que souvent quand on veut toucher beaucoup de personnes on finit par faire du streaming euh, donc il y aura cette brique libre qui va apparaître euh, ou qui est déjà apparue je ne sais pas le détail de du... ce point là et enfin, pour ce qui est de, du service euh, concernant l'ADULACT, euh, Pascal, je te laisse euh, t'exprimer là-dessus. Oui, bonjour à tous d'abord, euh, même si j'ai échangé avec pas mal euh, en, en privé. Euh, L'idée, c'est que la maintenant fort de cette compétence, souhaite... cette compétence euh, souhaite euh, la, la partager. Avec ses membres, comme à son habitude, l'idée c'est que nos compétences elles sont là pour être partagées avec l'ensemble de nos membres. Donc, l'idée c'est si vous avez besoin, si vous avez envie, si vous avez euh, une idée, un test à faire, euh, ben, vous, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à contacter notre équipe, Fabien en tête euh, qui est devenu notre spécialiste sujet. Alors, bien sûr, il s'agit pas de, de, de faire de l'ombre ou de, de faire le travail à la place d'entreprises spécialisées comme Arawa. Euh, Arawa va proposer un vrai accompagnement, une, une, une, un vrai suivi de, de, de vos activités. Non, là, nous, l'idée, c'est juste mettre, vous aider à mettre le pied à l'étrier. Première étape, on est capable de vous ouvrir une salle dans, les, dans les, les, les, les, le Big Blue Button qu'on va mettre à disposition de nos membres euh, d'ici cet été. Et, et deuxièmement, ben bah, Voyons ça comme une abac de configuration des machines, le B.A.B.A. pour savoir démarrer, j'ai tant d'utilisateurs. Alors il y a une question qui a été posée par exemple tout à l'heure sur le, les conseils municipaux euh, en ligne. C'est évident que le conseil municipal, 40 personnes, c'est un peu léger. On, on est très tout de suite à 50, 60 conseillers municipaux. Donc, ça fait partie des choses à prendre en compte. Combien j'ai de personnes autour de la table et les élus, ils voudront être en visio. Donc, il y a une certaine exigence dès qu'on parle d'un métier particulier. Là, je parle du métier conseil municipal qui va imposer un certain nombre de choses. Bon, pour débroussailler cette chose-là, on pourrait aider quitte à passer le relais après aux entreprises spécialisées pour vous accompagner sur la mise en place de, chez vous, de telle ou telle chose. Mais en attendant, et pour démarrer, Adulac proposera des salles de réunion pour faire tel ou tel, tel ou tel organiser tel ou tel séminaire ou telle ou telle chose, selon les besoins de nos collectivités membres. Voilà, je ne suis pas plus long, je voulais juste annoncer cette nouvelle sur les nouveautés, nous aussi, on a suivi le, la, le, le, le rythme du Covid et, et on s'est adapté à ça et on offre ça à nos membres. Bien, je, je repasse la parole, Fabien. Alors, je vois qu'il y a une question là de territoire numérique pour Gagne franche comté C'est le, le pont audio. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Euh, c'est possible. Il y a des passerelles SIP pour pouvoir accéder via un simple téléphone. Donc, c'est un, un, une problématique qui est adressable. Voilà, euh, si je ne vois, vois pas d'autres questions qui arrivent, donc j'imagine qu'elles sont épurées. Euh, ben je remercie euh, nos deux intervenants et nos intervenants cachés de Renater aussi, euh, les, le, les deux Damien. Voilà, en espérant que vous avez euh, obtenu des informations qui vont vous aider dans vos prises de décision à venir sur le sujet. Et à bientôt pour euh, une. Un, un dernier mot, pardon Fabien. C'est juste pour rappeler que l'Adulacte organise son Assemblée Générale dans cette même salle, euh, dans le 25 juin. Alors c'est pas la même euh... salle, c'est le même serveur, mais c'est une autre salle D'accord. Et, et le fait est que vous êtes les bienvenus, ce sera à peu près le même protocole de fonctionnement. Euh, bra bravo, euh, bravo Francisco, de la fibre 64. C'est exactement la présentation qu'on attend. Nom, prénom, entre parenthèses, euh, la collectivité. C'est important pour nous le jour du vote de l'Assemblée générale. C'est pour ça que j'insiste sur ce genre de détails. Bref, tout ça sera rappelé au, au bon moment. Mais rendez-vous le 25 pour l'Assemblée générale à du Lac. Merci. Alors, un, un des détails sur ce qui va se passer pendant l'Assemblée Générale, c'est que là, vous vous êtes connecté et puis euh, il ne s'est rien passé. Euh, vous aurez euh, une validation à avoir euh, par, euh, pour qu'on puisse faire la liste des margements et euh, comptabiliser pour le quorum. Donc, vous aurez un petit peu d'attente le temps que les personnes vous cherchent dans les listes. Euh, et il faudra à ce moment-là euh, bien euh, essayer de suivre euh, la nomenclature pour qu'on puisse vous identifier. Voilà. Ah oui, euh, propose, euh, je propose, je vais faire un sondage pour vous montrer euh, à quoi ressemble un sondage. Hop. Donc je vais vous demander de savoir si vous êtes satisfait de cette euh, visioconférence. Ah. Euh... Moi je vois les, les réponses euh, au fur et à mesure. Euh, il manque encore quelques réponses bon c'est pas grave je vais publier alors est-ce que je peux publier maintenant que c'est en train de faire Voilà. Donc, il y a un nom je serais intéressé de, de savoir euh, si la personne euh, n'est pas venue n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait c'est moi Pascal <rire> <rire> c'est pour que ça apparaisse sur le sondage bien Eh bien euh, merci et à bientôt sur une prochaine animation adulacte. Merci à l'Adulact. Merci, au revoir. Au revoir.